Chers traders et investisseurs, mardi 21 juillet, bonjour. Alors en route pour les plus hauts, c'est-à-dire 600 points plus hauts sur le DAX ou plus exactement les plus hauts d'avant la crise sanitaire. Donc l'accord a été signé au sein de l'Europe cette nuit et tout le monde se réjouit et ne voit que le verre à moitié plein. Mais si le CAC par exemple gagnait 1,5% au milieu de matinée, il ne gagne plus que 0,75% au milieu de l'après-midi, heure à laquelle nous réalisons notre enregistrement. Néanmoins, euh, à 13 300 sur le DAX ce matin, l'ambiance est vraiment à l'optimisme. Et Je vous dis, euh, sans nouvelles mauvaises nouvelles, le cap des 13 850 pourrait bien être atteint. Mais ce sera sans nous, car nous ne voulons toujours pas faire de swing trading dans une ambiance aussi précaire. Néanmoins, dans ce contexte difficile, nous avons réalisé 4 trades gagnants sur 4, accompagnés de 4 médailles et d'un trade stoppé à son prix d'entrée. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à demain.